Bonjour Primoz Populi, comment vas-tu Bien, merci. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu Bonjour Olivier, ça va super bon, bien et toi Ça va très bien. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Sauvé, une collègue de mon réseau. qu'on oui. se croit régulièrement pour, euh, euh, pour parler du monde du travail, oui. laisser le démonter, démolir, reconstruire euh, et puis toutes sais, tu sais, tu sais, ces choses-là. Oui, on essaie fortement de changer très le fortement. monde de demain. Hein? Oui, le monde de demain puis ici, le monde d'aujourd'hui aussi. Oui, si je pouvais, oui. le monde d'hier, c'est ah, un petit oui, peu l'énergie dépensée toi, pour rien. Oui, absolument, oui. Mm. Travaillons sur les choses qu'on peut travailler dessus. Absolument. Hein? Aujourd'hui, c'est une chronique Ta gueule puis travail, parce qu'on va bitcher. Oui, ta gueule oui. et travail. Ta gueule, travail. Oui, ta gueule puis travail. Qu Qu'est-ce qu hein? que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Hein? Hein? La toxicité en entreprise, ouais, ouais, Stéphanie ouais. voulait parler de ça aujourd'hui, Oui. spécialement important. celle des gens qui ont l'influence du pouvoir. Oui, les gens en direction, euh, même les présidents d'organisations, euh, les gestionnaires, qui sont vraiment pas à l'écoute de leurs employés. Tu sais, pour qui c'est pas important le taux de roulement dans l'organisation? Oh, ah, ah! du, du monde, il ah, y en a. Hein? Ah, on n'a jamais entendu parler ah, d'une pénurie de main-d'œuvre. Ben de toute non, façon. Ben non, il n'y en a pas. Il hein? y en non, a à pu hein? finir. Ils font la file de venir travailler chez nous, écoute. Ben oui, ben oui. Que, ils s'en ça. Ils sont pas contents. Ah, oui, hum. c'est ça. Hein? Tu sais, nous autres, on n'a pas de problème avec ça. Savez-vous que quand vos employés passent leur temps à mémérer, oui, mémérer dans le coin des corridors, contre la direction, contre le patron, hey, ça n'entre pas perdre du temps, ça. Hein? Puis, ça crée des effets toxiques à la grandeur de l'organisation. Mais voyez-vous, si vous étiez un petit peu plus humain à l'écoute de vos employés, en ayant une bonne et saine culture d'organisation, il y aurait moins ces problèmes-là. Hein? Puis aussi, prendre en compte qu'avec la pénurie de la main dœuvre il va peut-être avoir beaucoup de belles opportunités qui vont se présenter ailleurs chez des clients et des entreprises qui ont peut-être une meilleure culture que la vôtre. Mmh. Alors, je vous autres... rare à voir ça. Hein? Mmh, mmh. Tu sais, les autres entreprises qu'eux trouvent que non, il n'y en a pas vraiment. De pénurie de main-d'oeuvre, ouais. nous autres, on n'a pas de misère à recruter. Ouais. On a une offre qui est intéressante, on est des entreprises sexy, on s'occupe ouais. du monde. Puis, ouais. le bouche-à-bouche -bouche fait un job pour nous autres. Les autres trouvent qu'il n'y en a pas de pénurie de main d'œuvre. Message! oui. Ce que j'aime beaucoup, dans le fond, c'est un petit peu ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il euh, y a peut-être des, des entreprises ou des personnes ou des, des gestionnaires qui regardent rarement les problèmes avec un miroir. Euh, oui. Souvent, euh, beaucoup de gens ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils font partie du problème, euh, mais ils font tout le temps partie de la solution. Si on se rend compte, leur décision, oui, oui, c'est oui. la solution. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Écoute, il faut essayer d'enseigner de, et d'éduquer et sensibiliser les gestionnaires euh, de leur impact qu'ils ont sur leur communauté. Euh, je dirais, il y a des données, il y a des chiffres aussi à leur présenter, mais il y a aussi de, qui devraient eux-mêmes s'ouvrir puis voir vraiment qu'est-ce qui se passe, d'être à l'écoute. Arrêtez le narcissique employeur, là. ouvrez vos yeux, vous perdez vos gens, vous n'avez pas une bonne réputation, les gens fuient votre entreprise, ils ne sont pas heureux de travailler pour vous autres, fait ils ne sont pas heureux à contribuer à la santé de votre organisation. Par contre, si vous changez votre comportement, oh my god, là vous allez avoir totalement une équipe différente. Fait que Je passe le message et j'espère vraiment, vraiment que ça va rentrer dans la tête de certaines personnes. Parce que continuez à gérer comme vous faites, Hum, je vous donne pas longtemps que votre compagnie va exister parce qu'il y en a d'autres petits, petits, petits joueurs qui s'en viennent sur le marché qui sont des modèles hyper inspirants, puis eux vont la prendre la place. Mmh. Et oui, puis moi j'aime beaucoup dire, c'est moi qui le dis, hein, okay. parce que je sors ça de, de, de ma poche droite, là, on ah. s'entend. Les entreprises qui s'occupent du monde sont encore marginales. C'est ouais. pas, pas mainstream encore. Il y a un tipping point, OK? À un certain moment donné, il va y avoir 15-20 de compagnies qui vont être plus intéressantes, qui vont travailler beaucoup sur la motivation intrinsèque des gens, la valeur qu'ils peuvent apporter. T'es pas ici juste pour t'asseoir 40 heures sur une chaise, es ici pour changer une partie du monde ou le monde carrément, il euh, y a une vocation aussi à l'entreprise, puis les gens ont envie de participer à ça. Ces entreprises-là, éventuellement, vont devenir le mainstream et les autres vont couler ou vont nager. Exactement. Et je nous donne 10-15 ans, mais moi, je pousse du travail très, très fort pour que ça soit moins que ça. Oui, on pousse fort, on veut tous pousser fort, mais il faut aussi surtout qu'il y ait une volonté de la part de ces personnes-là, qu'on cible, hein, à qui s'adresse ce message-là, alors, euh, je dirais, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, soyez à l'écoute, changez vos comportements, soyez innovants et inspirants, euh, devenez des, des vrais leaders. Hein? Mmh. Si vous avez, il euh, y a beaucoup de compagnies qui font comme, ah, on devrait faire comme les autres. Votre défi, c'est comment faire mieux que les autres, pour oui. qu'eux fassent, on veut être comme toi. Oui, mmh. alors, devenons humains, enfin. Humains. Merci, Primos Populi, et n'oubliez pas, le, le monde, monde du travail, travail ne changera, changera pas, pas tout seul. seul. Yes.